Donc vous avez lancé PolyMC et vous avez vu cette page qui informe qu'il y a des mises à jour du Prism Launcher. Alors il faut se rappeler que PolyMC est une modification du Prism Launcher. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mettre à jour PolyMC vers la dernière version. Donc première chose qu'on aura à faire, ce sera également de mettre à jour Java puisque il n'est plus à jour. Donc on va faire un petit nettoyage du dossier. Et enlever tout ce qui ne sert à rien. Pour PolyMC, on va préparer son avenir en nommant le dossier. De manière unique, on va aller sur ma vidéo PolyMC. On va aller chercher les liens pour Java et PolyMC. Voilà, donc là je vais sélectionner euh, comme d'habitude sur Windows l'architecture la plus commune et je veux le JRE pour un plus petit paquet. Donc là je prends point zip et je le mets euh, dans mon dossier où il y a PolyMC pour PolyMC. Je vais télécharger la dernière version en portable également. Une fois que j'ai téléchargé ça, pour mettre à jour PolyMC, je peux aller dans mon dossier, ouvrir dans une nouvelle fenêtre, faire CTRL A, et glisser-déposer dans PolyMC. Là, je vais remplacer les fichiers dans la destination. Et je fais pareil pour OpenJDK, et je prends ce dossier-là. Hop, copier. Ensuite, pour préparer les futurs upgrades, je renomme ce dossier en JRE17. Et à chaque fois qu'il y aura une nouvelle mise à jour de JRE 17, je supprimerai, je télécharge et je refais un dossier. là maintenant, quand on ouvre PolyMC, on réautorise l'exécution. à faire une fois. On retrouve notre Java. Et terminé. Et là, j'ai PolyMC, dernière version. Et quand je réouvre, et eh bah ben, j'ai plus la configuration. Voilà, c'était comment mettre à jour PolyMC de la version 6.1 à 6.3 et comment mettre à jour Java vers la dernière version.